Les restes des kamikazes ont été retrouvés. Cette fois, les terroristes ont choisi des femmes. Deux corps féminins ceinturés d'explosifs, deux stations attaquées et des dizaines de morts et de blessés. Station Parculturi, station Loubianka en plein cœur de Moscou et déjà les groupes tchétchènes sont montrés du doigt. « Les attaques portent la marque des extrémistes, des groupes djihadistes. Et c'est extrêmement probable qu'un groupe du nord caucase en porte la responsabilité. » Talon d'Achille de la capitale russe, son métro 8 à 9 millions de passagers par jour, 173 stations, 280 km de voies. La dernière attaque remonte à l'été 2004. Un terroriste se fait exploser près de la station de métro Rishkaya, toujours en plein cœur de la ville. Dix morts et des dizaines de blessés. Six mois plus tôt, 42 personnes avaient péri. La cible, encore et toujours une rame de métro, la bombe avait explosé en plein trajet entre deux stations. En 2001, soit trois années plus tôt, les terroristes avaient choisi un quai bondé. La bombe avait été placée sous un banc. À Moscou, tous les endroits très fréquentés sont placés sous haute sécurité. Les autorités ont en mémoire cette attaque sur le théâtre de la ville pris d'assaut par des rebelles tchétchènes en octobre 2002. À l'intérieur, 700 personnes en otage, 129 périssent alors que les troupes russes tentent de neutraliser les rebelles avec du gaz. 40 indépendantistes tchétchènes n'en sortent pas vivants. Aujourd'hui, la première mesure immédiate annoncée par le président Medvedev est le renforcement de la sécurité dans les transports en Russie, car ils sont, on le sait, la cible privilégiée des terroristes. Nous devons faire preuve de la plus grande vigilance. Il est clair que des actions de ce genre sont malheureusement conçues pour causer le plus grand chaos. Les terroristes l'avaient encore prouvé récemment, l'année dernière en attaquant le train Moscou-Saint-Pétersbourg. Une bombe avait explosé à bord et fait dérailler un train. 26 personnes avaient péri, des dizaines avaient été blessées. Et à chaque fois, la piste tchétchène est rapidement privilégiée. Ce sont eux qui avaient aussi investi cette école à Beslan en septembre 2004. Après trois jours de siège, les soldats russes avaient donné l'assaut. Le bilan humain était de 344 morts, dont 186 enfants. Aujourd'hui, les attentats du métro interviennent alors que Moscou a multiplié ces derniers mois les opérations d'envergure dans le Caucase Nord pour y traquer les militants séparatistes. Sur cette vidéo de janvier 2010, leur chef, Doku Oumarov, promettait aux Russes d'amener la guerre dans leurs rues, dans leurs maisons et dans leurs villes.